Effectivement. Est-ce que c'est euh, par, par expérience? Ben oui, oui c'est par expérience. Ouais. Oui, oui le, le perfectionnisme, ça peut bloquer, en fait. Ça peut bloquer, ça peut empêcher d'avancer. Oui, littéralement. Euh, littéralement. Ça peut empêcher de se lancer, en fait, dans des nouvelles idées, des nouveaux projets. Oui, Exact. Et, et, et du coup, quand il y a cette idée de le mieux ou le meilleur est l'ennemi du bien, ça, ça serait quoi cette démarche dans laquelle on serait, en fait, quand, euh, quand on est dans ce okay, « je, je veux faire mieux » ou « ça peut être mieux que ça » ou, ou « c'est pas encore assez bien ». C'est quoi euh, selon, euh, selon vous qui, euh, qui fait ça Ouais, ouais, je pardon. dirais euh, ne pas vouloir se laisser faire d'erreur ok, ne pas se donner le droit à l'erreur ouais <rire> ouais, ça a du sens ça. Ne, pas, ne pas se donner le droit à l'erreur donc ça, ça pourrait être une, une pression qu'est-ce qu qui pourrait se cacher en fait derrière à, selon vous le, cette recherche de perfectionnisme c'est... Est-ce qu'on est sur de l'ordre de, de la croyance, de l'identité, du besoin, un peu de tout ça Qu'est-ce qui, qu qui jouerait dans... Moi je, moi, je dirais un besoin de reconnaissance et un peu un syndrome de l'imposteur, l'impression qu'on n'est pas la bonne personne pour réaliser des choses. Mm -hmm. Oui, clairement. Et besoin de reconnaissance aussi, ça jouerait, euh, ça, ça jouerait beaucoup. Qu'est-ce qu'il qu qui pourrait y avoir d'autre Moi, moi, je pense que ça peut être aussi euh, l'ego qui se sent un peu menacé. Ou... Mmh. Mais je ne sais pas si c'est trop euh, négatif envers soi-même de, de penser comme ça. Mais je sais pas, il y a comme cette dimension-là que en fait, on... c'est par rapport à soi-même. en fait on... Ouais, tout à fait. on aurait du mal à... Enfin, on ne on voudrait pas paraître faible, on ne voudrait pas paraître vulnérable, on vo ne voudrait pas paraître euh, incomplet, euh, mm -hmm. non préparé. Euh. Okay. Euh, Qu'est-ce qu qui pourrait nous aider en fait, à pouvoir euh, bah, avancer et pas se laisser stopper euh, justement par, euh, par ce perfectionnisme Bonjour Barbara. Bonjour. Après, euh, je vais le mettre droit. <rire> voilà, ce sera mieux. Un bon. oh, peu mal au cou. <rire> euh, le lâcher prise. Euh, le lâcher prise, Ouais. oui, ouais, le lâcher prise va être super important. Euh... Justement, il y, a, il y a un podcast qui s'en vient bientôt, Non, il n'est pas déjà sorti, euh, qu'on avait préparé avec Samir justement sur la notion de lâcher prise. Euh, mais ce serait quoi le, le lâcher prise Parce qu'on entend souvent parler du lâcher prise, mais euh, on ne sait pas <rire> toujours ce que ça représente. Ou, euh... le mode d'emploi ouais. pour l'atteindre. Le, le, le, le mode d'emploi, <rire> okay. <rire> ok. Ok, ok. Bon. Bonjour, le lâcher prise pour moi, ça serait déconnecter le mental, okay. ne plus être dans le mental ouais. et plus sans en fait. le ressenti. Effectivement, ça, ça aide. De, de toute façon, hein, on, on pourrait même prendre presque ce raccourci et puis en faire une croyance aidante de, de se dire que euh, la plupart du temps, quand on se retrouve dans des problèmes, c'est à cause de notre mental, hein. c'est rarement à cause d'autre chose. Donc... Euh, donc oui, effectivement, lâcher le mental et puis repartir plus dans le ressenti, rééquilibrer l'information dans, dans ce qu'on appelle l'index de computation, hein, de retourner dans le comportement et l'émotionnel. Et Donc, il y a tout ça. Ça, ça, ça ferait quoi pour vous, bah, si, si jamais vous êtes touché par, euh, par ce, ce perfectionnisme, cette procrastination que ça peut amener euh, Ça ferait quoi pour vous de lâcher ce besoin de perfection. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporterait Qu'est-ce que ça changerait Est-ce que ce serait euh, utile, inutile, important Ça serait comment Pour moi, ça serait d'arrêter de chercher à tout comprendre et tout analyser et couper les cheveux en quatre. <rire> ok, <rire> c'est pas mal clair. Ok, donc plutôt euh, fonctionnement cérébral du coup, de manière générale. Ouais. Oui, ouais, beaucoup dans le cérébral. Ok, intéressant. Pour les autres, Moi, euh, ouais. se laisser, se donner le temps d'apprendre, un peu comme un enfant mm -hmm. qui euh, commence à faire ses premiers pas. On ne peut pas lui exiger euh, d'avoir tout parfait du premier coup. Ok, donc un peu plus de bienveillance, d'indulgence envers soi-même, j'imagine. Oh. Oui. Oui, ok. Ok, ok. Et ce, ce point-là, est-ce que ça joue plus dans l'aspect mental ou l'aspect euh, affect, émotionnel quand, euh, quand on est dans cette dynamique justement d'autocritique, de, de jugement, qu'est-ce qui est le plus impacté Je pense que c'est plus l'aspect émotionnel parce que, comme qu'apporte la. Bon, je ne sais pas c'est quoi exactement le mental, mais qu'apporte la quantité d'intelligence qu'on aurait ou quoi que ce soit. Mmh pas rattaché à une mauvaise expérience émotionnelle. Je ne pense pas que ça a le même impact en fin de compte. OK. OK, ça marche. Ça aussi, bah, c'est aussi un point qui est important, effectivement, ce, ce, ce jugement, cette critique, ce, ce regard qu'on va porter sur soi-même. Et puis, euh, d'apprendre à se foutre un peu la paix aussi, ça peut être pas mal de temps en temps. <rire> Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que ça changerait de sortir de, de cette, euh, cette tendance à la perfection Puis euh, ceux qui sont, sont concernés, le V20. Hein <rire> bah, du gain de temps pour ça parce que, aussi, parce que ouais. ça fait perdre beaucoup de temps le perfectionnisme. Euh, ouais, carrément. Ouais, du gain ouais. de temps pour tout le, pour tout le monde d'ailleurs. Mmh. oui pas que pour soi pour les autres aussi à qui on, on empoisonne la vie <rire> <rire> tout à fait tout à fait parce que autant ça peut avoir un impact effectivement sur nous euh, où ça peut devenir compliqué autant ça peut euh, ça peut aussi impacter les autres ça peut impacter nos collègues de travail ça peut impacter notre famille notre conjoint nos enfants à nos amis nos parents c'est c'est aussi important de d'essayer de garder, je crois, en tête que bah, nos, nos, nos propres schémas de fonctionnement, nos propres mécanismes peuvent parfois aussi avoir de l'impact et peuvent influencer les choses autour de nous. Donc, des fois, ça peut être un bon point de motivation, de se dire, ouais, mais bon, OK, moi, je, je gère ma, ma procrastination, je gère mon perfectionnisme, j'arrive à dealer avec, mais est-ce que ça n'a pas un impact sur les autres Et pour peu que vous ayez un, un cadre de référence externe et puis une orientation vers les autres, euh, bon. Euh, ça va peut-être vous aider aussi à, à vous motiver, à changer euh, de vision par rapport à ça. Le, le, le problème, c'est qu'on s'en rend même pas compte, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a juste pas le même mmh. référentiel que, que certaines autres personnes. Et, et du coup, euh, les autres, ils se demandent, mais qu'est-ce qu qu que tu me demandes Enfin, Qu'est-ce que tu viens m'embêter que... voilà. Pourquoi tu vas dans le détail comme ça Pourquoi tu cherches à comprendre Oui. Après, il ne faut pas non plus en faire comme un, comme, comme un point qui est nécessairement négatif, mmh. euh, de, de, de rentrer dans ce détail, d'aller dans le détail, parce que si on orientait euh, vraiment détail, qu'on n'est pas orienté global, c'est notre mode de fonctionnement de base, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du recul, donc on va s'entraîner à prendre du recul, mais c'est aussi d'être, je pense, capable de d'accepter, de démontrer que, bah, regarde, oui, moi, j'ai besoin de détails, j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir y aller, j'ai besoin de comprendre avant de passer à l'action, parce que sans ça, je n'y arrive pas. Donc, c'est aussi avoir cette, cette bienveillance envers soi-même, de se respecter dans notre mode de fonctionnement, de ne pas non plus devoir se forcer, parce que si je suis dans un fonctionnement en détail et que mon environnement m'impose d'être dans le global, ça va être une résistance pour moi, ça va être une frustration, ça va être encore pire. Donc, de, de savoir reconnaître les choses, éventuellement de, de prendre conscience, si on y arrive, de l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Et peut-être prendre du coup le temps d'expliquer à l'autre que, regarde, ça, c'est mon mode de fonctionnement, j'ai compris que toi, tu avais besoin. Que ça aille vite, on voit le global, on a l'idée à peu près de là où on veut s'en aller, et puis on y va et on ne se pose pas de questions. Euh, et de se dire, bah, ok, pour moi, j'ai besoin de ce point-là, j'ai besoin de respecter cette, cette condition-là euh, pour, euh, pour pouvoir y arriver. Donc, euh, j'imagine quelque part que ça fait partie euh, du, du processus pour pouvoir commencer à être un peu plus aligné, on va dire, avec nous-mêmes, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Parce que même si cette question de détail, peut être une source de perfectionnisme et de procrastination. C'est notre mode de fonctionnement, se forcer à essayer de fonctionner différemment, risque de compliquer en fait, encore plus les choses. Enfin, je ne sais pas si c'est si clair que, ce que je veux dire. <rire> Ça fait du sens. Est-ce qu'il y aurait euh, d'autres... Euh, d'autres exemples de qu'est-ce que ça changerait pour vous de sortir de ce mécanisme de perfectionnisme qu'est-ce que ça vous apporterait oui Barbara euh, bonjour à tous euh, euh, déjà ça serait être plus dans la bienveillance par rapport à, à soi en fait euh, euh, dans le sens où justement ce, ce besoin toujours crucial de perfectionniste euh, casser en fait ce système d'autocritique qui à chaque fois, en fait, on met des barrières là où, en fait, on a envie de s'épanouir et se dire qu'on n'est jamais assez bien, ce, en fait, avoir euh, un dialogue interne qui, qui nous pousse au négatif et toujours être dans des petits détails, en fait, déjà en soi, qui nous critiquent, qui nous, euh, nous pousse, en fait, à chaque fois à prendre du recul, alors qu'en fait, on a envie que d'une seule chose, c'est de pouvoir foncer, en fait. Mais déjà, le, aussi, la peur du regard des autres qui, qui jouent. Il y, a, il y a énormément, en fait, de points qui... Qui fait que ce perfectionnisme, c'est quelque part une zone de confort qu'on se permet d'avoir pour peut-être se cacher aussi dans, dans l'émotion qu'on n'arrive pas à gérer et justement ce, ce trop-plein d'émotions qu'on n'arrive pas forcément à accueillir et pas prendre ça comme un braquage aussi. Enfin, il y a tout ça qui se mélange un peu dedans. Il y a le mental, ouais. il y a l'émotion, il y a le fait de mentaliser pour, et puis intellectualiser pour fuir en fait le fait d'accepter les émotions qui peuvent arriver, positives ou négatives en fait. Et ce perfectionnisme-là, euh, dans, dans les actions, dans l'être, euh, c'est une manière de se protéger, c'est une carapace qu'on s'est qu forgée, je pense, avec le temps, déjà dans l'enfance aussi, et euh, l'éducation, malgré tout, parce que dans, dans toute éducation euh, qu'on peut avoir occidentale, c'est toujours le, avoir la meilleure neutre et le trop meilleur, toujours cette compétition, et cette compétition, en fait, on se l'inflige à soi-même maintenant. Bah, bah, effectivement, il y, y a tout ça, c'est des, tout, tout des points qui sont super pertinents, je trouve, et, euh, et qui sont importants. Alors, on, on, on ramène souvent à l'enfance, mais il ne faut pas oublier que euh, l'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est quand même bâti sur euh, nos six, sept premières années de vie avec l'environnement dans lequel on a évolué, les apprentissages qu'on a fait, les exemples qu'on a eus, euh, l'impact de, de, nos, de nos éducateurs, de nos parents, euh, qu'ils soient nos vrais parents ou des parents adoptifs, ça ne change rien. Donc, il y, a, il, y a, il y a tous ces éléments-là. Si on part dans cette direction-là, il y a des critères qu'on installe en nous, des critères qui nous appartiennent, des critères qui appartiennent à, à notre environnement de départ et à toute l'interprétation qu'on a pu avoir aussi durant notre enfance de « qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je crois qu'il faut que je fasse pour être aimé, pour être accepté, pour être reconnu, pour être validé, pour avoir ma place, pour être important ?» pour compter aux yeux des autres, pour plein de choses. Donc, il y a, y a, OK, peut-être que mes parents sont responsables euh, de certaines choses en termes de programmes que je peux avoir installés en moi, mais il y a aussi toutes mes interprétations personnelles. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. De, euh, parce qu'on peut, on peut essayer d'être un parent parfait. De toute façon, nos enfants trouveront toujours un moyen de se créer des programmes et de se mettre des critères qui vont interpréter eux-mêmes. Et on a fait la même chose. On n'a probablement pas des parents qui sont parfaits. On n'a probablement pas une enfance qui est parfaite. Et malheureusement, des fois, elle est, elle est beaucoup plus compliquée pour certains que d'autres. Mais il y a aussi tout ce, tout ce jeu d'interprétation dans lequel on rentre en permanence et qui nous fait poser des critères, mettre des définitions, installer des croyances. Et, et je crois que du coup, sur... Du coup, c'est une croyance, mais je crois du coup que le point peut-être... Euh, premier pour sortir de ce perfectionnisme, ça serait d'abord de prendre conscience des critères qui vous animent. C'est quoi les critères qui vous guident Parce que nos critères, nos valeurs, nos besoins, nos croyances influencent énormément nos comportements, nos réactions, nos façons de penser. Donc quelles seraient... Plutôt que de se taper dessus, en fait c'est ça l'idée ici que je vais amener, c'est que plutôt que de se taper dessus à dire « je ne suis pas foutu de passer à l'action, je suis tout le temps en train de faire du perfectionnisme, je suis tout le temps en train de chercher la petite bête, je suis tout le temps en train de chercher le détail, est-ce qu'on ne pourrait pas se foutre un petit peu la paix et se dire « ok, en fait, si je fais ça, c'est parce qu'il y a des critères en moi dont je n'ai peut-être pas conscience, qui font que… » Et ça peut être bah, un besoin irrépressible d'être aimé, d'être accepté de son entourage, euh, une impression de pouvoir gagner de la valeur personnelle en apportant de la valeur matérielle ou de production en termes d'action Est-ce que c'est pour s'assurer de garder sa place parce qu'on a peur de se prendre sa place Est-ce que euh, c'est par peur du, du reproche, de la critique ou autre et qu'on a l'impression qu'il faut être parfait Sinon, euh, sinon ça ne marche pas. Bah, du coup, on part aussi là-dedans. C'est quoi en fait les critères Et je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul vraiment les critères en fonction de chacun. Je vous donne le mien, par exemple, alors j'ai toujours cette problématique de perfectionnisme parce que je veux que les choses soient les plus justes possibles pour que ça ait, pour que ça porte un maximum de valeur auprès des autres, pour que je puisse moi sentir que je suis utile et que ce que je fais est important. D'accord Donc c'est aussi de savoir reconnaître, c'est quoi C'est -ce, qu'est-ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes, qui pousse ça mais si vous vous posez la question et que vous êtes honnête avec vous-même, vous parce que c'est important aussi d'être honnête avec soi-même, de se dire « bon, bah ok, en fait, j'essaie d'être parfait parce que sinon, j'ai l'impression que je ne vais pas être aimé. Oh, » Ce n'est pas agréable de se le dire. Mais une fois qu'on se le dit et qu'on l'accepte, là, ça devient plus facile. Parce que ce n'est plus, plus comme un truc qui nous manipule en arrière-plan. Ça devient quelque chose qui fait du sens, qui se remet dans le système et on comprend que « ok, en fait, je n'ai peut-être pas besoin d'aller chercher autant dans le détail. Regarde, ça, ce serait pas mal, en fait, si je m'arrêtais là. Est-ce qu'on m'aimerait moins si je faisais ça Probablement pas. Mais pour être dans, je le pense, hein, pour être dans cette euh, prise de conscience et cette reprise de maîtrise, ça passe par une objectivité vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et de savoir dire, regarde, moi, j'ai ce programme-là qui est installé en moi aujourd'hui. Je n'en suis pas forcément super fier. Ce n'est pas super confortable de me dire que mes actions, mes décisions sont déterminées par ce genre de critères-là. Mais une fois que vous l'aurez mis à jour, bah, ça va devenir plus facile. Qui, qui aurait envie d'essayer de faire ce que je viens de faire De dire à voix haute devant tout le monde, « Regarde, moi j'ai ce critère-là, puis ça me pourrit la vie des fois. Ça m'empêche d'avancer. Hein » Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez le goût, ça peut motiver les autres. Je peux le faire, du coup. Ouais, vas-y, ça vient. Et Cécile, après, peut-être Ça marche. Ou oh, alors Cécile en premier, ouais. si elle veut. Il faut juste activer le, le micro. OK. <rire> elle n'a même pas vu que le micro était pas allumé. C'est bon. <rire> non, je disais, oui, des, fin, quand ça vient de l'enfance, c'est aussi la reconnaissance. Ben, c'est profond, en fait, parce que où aller le chercher On sait que c'est la reconnaissance... Euh, Peut-être d'un parent, mais qui n'arrivera jamais, fin, parce que ce n'était jamais assez bien et ça ne sera jamais assez bien. Mais c'est quand même pro, fin, c une, c une reconnaissance inconsciente, en fait. Oui, tout à fait. fait c'est un point qui est, euh, qui est important. Euh, c'est un point qui est important parce que ça va toujours faire partie de nous. Ce mmh. besoin d'appartenance, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de validation, tout, tout ça fait partie de nous. Après, c'est dans quelle mesure on a cet élément-là qui est présent en conscience ou est-ce que c'est en arrière-plan, puis ça prend le contrôle sur nous. C'est un petit peu comme nos fait. valeurs ou nos besoins identitaires. On, on les a, ils sont là, mais si je pas conscience qu'il est là, bah, il va un peu décider à ma place, ce filtre-là. Mmh. Donc, cette, cette, cette première prise de conscience, je crois que c'est une, une première étape qui, qui est importante de dire « Ok, je le, je le dis, je l'exprime, j'en prends conscience puis je m'observe aussi quand je suis en train de passer à l'action, quand je suis en train de rentrer dans le détail ou que je procrastine parce que c'est à ce moment-là de, de se rappeler de « Ah, ouais, moi, attends, j'ai écrit tard là. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de, de me bloquer dans, dans l'histoire Est-ce que ce est pas ça qui m'empêche d'eux ?» Si vous faites le test vous verrez que d'un seul coup ça devient plus facile de négocier avec soi-même sur le passage à l'action parce que c'est plus on n'est plus en train de se battre contre une force invisible de je comprends pas pourquoi j'y arrive pas c'est ok je comprends le mécanisme qui peut se cacher derrière et à partir de là je, je peux réussir à commencer à progresser mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain non plus hein y aller tranquillement. <rire> Mais la prise de conscience, je crois que c'est la première, la première étape du coup. Moi, ouais, je peux, dire, euh, je peux dire que euh, je suis perfectionniste parce que, euh, que j'ai envie d'être aimé par tout le monde. Okay. <rire> exact, ça fait, euh, ça, ça, ça fait partie des critères. Euh, donc, euh, merci pour ce partage-là, Anissa. <rire> une belle preuve de courage vis-à-vis -vis de toi-même de dire… Euh, Pardon, parce okay, que je n'ai pas, pas entendu. Ça. Je ne sais pas si tu peux répéter. Je pas entendu. Ah. J'ai dit, dit que j'étais euh, euh, perfectionniste parce que j'avais envie d'être aimée par tout le monde. Ok. Et d'être validée okay. un peu par tout le monde. Exact. Samir, est-ce que tu voulais… Ouais. Euh, j'allais partager un peu euh, ouais, mon expérience à moi. Euh, ouais. Alors moi, j'ai un fort besoin de perfectionniste parce que c'est important pour moi euh, d'apporter à l'autre euh, beaucoup plus qu'il ne me demande. En fait. Je veux dire, c'est plus par générosité. J'aime bien donner beaucoup de choses. J'aime bien partager énormément. Mm -hmm. Et des fois, en fait, du coup, par euh, perfectionnisme, ce que, ce que je fais, c'est que bah, je, vais, je vais vouloir donner plus que ce que la personne veut. Donc, je vais travailler beaucoup plus en, en amont. Mm -hmm. Et parfois, bah, ce, qui peut, ce qui peut arriver, c'est que je vais procrastiner, je vais mettre du temps, je vais tourner en roue. Euh, ouais. et, euh, et voilà, et je l'ai reconnu euh, il y a peu de temps et puis, euh, et puis ça me permet aussi de comprendre que finalement, peut-être que si je donnais 80% ou 70% de ce que je voulais donner ouais. euh, pour quelqu'un qui n'est pas perfectionniste, c'est déjà euh, énorme en fait. Oui, tout à fait. Mm. et il y, a, il, y a, il y a un point euh, qui, qui peut être sympa de se rappeler, c'est qu'on a toujours le choix entre le, le perfectionnisme ou l'optimalisme. Et de savoir faire le bon choix entre les deux. De se dire, bon, ok, peut-être que ce que je vais faire là tout de suite ne sera pas parfait, mais ce sera optimal. Et d'essayer autant que possible de, de se recabler en termes de, ok, à partir d'aujourd'hui, je vis. L'optimalisme, je vise l'optimalisme, je vise l'optimalisme, parce que de toute façon, on, on le sait au fond de nous qu'on ne cette, cette pourra jamais atteindre cette notion de perfection. C'est isabelle On ne pourra jamais atteindre cette notion de perfection, c'est comme le point impossible à essayer d'atteindre, ou dans lequel on va s'épuiser, dans lequel on va se perdre. Et, et du coup, ça peut même nous ramener à cet euh, outil que vous, pro, vous connaissez probablement. Hein, C'est la règle du 20-80. C'est 20%, -80. 20 de ce que j'accomplis va apporter 80% du résultat. Et 80% des efforts que je vais mettre vont finaliser les 20% qui me permettraient peut-être de me rapprocher d'un truc qui serait comme vraiment de, de très bon niveau et d'essayer d'aller dans ce sens-là. Alors, c'est vrai qu'on a un podcast qui sort avec Samir tout à l'heure euh, qui parle du Kaizen. Donc, ça va vous apprendre des choses euh, qui vont, euh, vont peut-être vous parler justement sur ce sujet-là. Mais, euh, mais c'est ça, c'est important de mettre à jour l'ombre qu'on porte à l'intérieur de nous et qui peut nous conditionner. ces programmes, ses croyances, ses perceptions. Et ensuite, petit à petit, d'en reprendre le contrôle et d'être... Euh, d'être dans cette indulgence parce que de, de toute façon le, la seule personne qui vous demande à être parfait ou parfaite c'est vous-même hein. personne d'autre hein. personne d'autre qui vous euh, chuchote au creux de l'oreille écoute, ne fais pas ça parfaitement ce, je t'aime plus ou ça ne marche plus hein. ça vient de nous, hein. ça vient de personne d'autre donc d'avoir euh, je crois cette bienveillance d'être cool avec nous de se laisser tranquille de temps en temps, ça fait du bien. De souffler un peu. Mais ce n'est pas évident. C'est toujours pareil, c'est compliqué. Il y a des jours ça marche mieux, il y a des jours ça marche moins bien. Ce euh, serait quoi comme peut-être point d'ancrage que vous pourriez vous installer euh, par exemple aujourd'hui ou, ou plus tard, euh, qui vous permettrait d'avoir comme un, comme un phare à garder en, en ligne de mire et puis de vous dire, OK, hop, je suis en train de partir sur le mauvais chemin, je suis en train de, de partir dans mon, dans mon perfectionnisme. Qu'est-ce qu qui pourrait être pour vous le, le, comme un point de rappel, comme la petite décharge électrique qu'on va prendre parce qu'on appuie sur le mauvais bouton Oui, Samir. <rire> ouais, <ça me> <rire> Quand on commence à se sentir euh, l'impression de, de devoir être parfaite, penser plus avec son cœur et de se dire, OK, j'ai pas besoin d'être parfaite, mais euh, je de me dire qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce que je veux moi, et pas pour les autres. Exact. Ça ça, ça me fait popper un petit exercice, si vous voulez, on peut le faire, qui est super chouette. Fermez les yeux si vous êtes pas au volant ou vous êtes pas en train de, de marcher. Fermez les yeux deux secondes. Concentrez-vous sur quelque chose qui que vous devez accomplir, quelque chose que vous devez faire, et vous le savez. Vous partez dans cette dynamique du « il faut que ce soit parfait, ce n'est pas encore assez bien, il faut que j'aille chercher du détail. » que... Essayez de trouver une information, un sujet, un objectif sur lequel vous êtes comme ancré là-dessus et écoutez ce que votre tête est en train de vous dire. Mettez-vous à l'écoute de ce que votre tête est en train de vous dire. Concentrez-vous sur votre tête, sur votre esprit et écoutez le message que votre tête vous envoie. Il faut mieux faire, c'est pas assez bien, ça va pas plaire, ça continue, c'est pas encore assez, plus d'efforts, peu, peu importe ce qui sort. Écoutez simplement le message qui ça. Et je vais vous inviter juste 30 secondes à volontairement baisser la tête, tourner votre tête légèrement sur la gauche et, même avec les yeux fermés, portez votre regard sur votre cœur, comme si vous étiez en train de parler, de communiquer avec votre cœur. Et demandez-lui ce qu'il en pense. Et écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous répond. Quand vous avez obtenu votre réponse, juste vous pouvez, vous pouvez revenir dans, dans l'instant présent puis rouvrir les yeux. Ça fait quoi d'entendre son cœur et, et, et, C'est quoi la différence entre votre tête et votre cœur Qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ben, euh, si, si je peux partager, moi, euh, en fait, il y a un projet, j'ai pensé à un projet que je voulais faire et je me suis dit, enfin, ma, ma tête m'a dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert okay. à rien, quoi, ce n'est pas, pas utile. Et en fait, quand j'ai pensé à mon cœur, en fait, et je me suis, mon cœur me disait plus, bah, en fait, ça va être utile pour toi, en fait. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas utile dans un... Ce n'est pas utile dans une, dans une globalité ou par rapport aux autres ou par rapport à quelque chose d'autre, mais pour moi, ça va être utile. Ouais. J'en ai besoin, ça va me faire avancer, ça va me procurer du, de la joie, ça va me plaire. Mmh. Et, et du coup, ça fait quoi d'entendre cette, euh, cette deuxième version du message? Euh, ça fait quoi? Ben, ça, fait, ça fait un petit rappel à l'ordre, en fait. ça fait un point d'ancrage. Mmh. Est-ce que, est que ça peut être peut-être un, un petit exercice tout simple qu'on peut faire quand on se retrouve dans, coincé dans ce perfectionnisme et de se prendre une pause et juste dire, OK, mon cœur, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous aider, ça? Mmh. ouais c'est vrai que moi, j'ai. Alors, je suis pas du tout de. Moi, je, personnellement, je suis pas dans le, dans le perfectionnisme. Mm -hmm. euh, donc, j'ai fait. Enfin, je fais un petit peu de PNL et tout. Et c'est vrai que je suis pas dans le, dans le driver soit parfait, mais j'en ai d'autres, donc fait plaisir ou, euh, mm -hmm. ou euh, voilà. Et, euh, et donc, je, je me suis mis dans plutôt dans le, dans le fait plaisir. J'ai fait la même chose et ça m'a. Voilà, ça m'a fait du bien effectivement. Et je trouve que quel que soit le driver, c'est un exercice qui est Ouais. Qui est assez intéressant tout à fait ouais, parce qu'on peut être dans le dans le soit parfait dans le fait vite dans le fait plaisir dans le fait des efforts euh, ouais. donc, peu importe effectivement le driver qu'on va avoir à ce moment là c'est euh, de prendre cette pause et de se connecter à son cœur peut être euh, un petit exercice super simple mais qui nous qui nous recadre et qui nous impose du coup parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, ouais. de d'être coincé dans notre mental et ça aide ouais. justement à pff, on redescend et on se met à l'écoute d'eux. Alors après, est-ce qu'on écoute le message, on l'accepte ou pas Ça, c'est autre chose. Mais au mmh. moins, d'avoir comme un, comme un deuxième avis. De dire, ok, ma, ma tête m'a donné son avis, je vais aller regarder mon cœur, ce qu'il en pense pour voir c'est quoi son avis. Et puis, à partir mmh. de là, bah, de, de réajuster. Donc, c'est chouette d'avoir essayé avec justement ce driver-là. Et C'est vrai que quelques fois, quand je, je, je coach certaines personnes, et qui sont des fois bloqués dans leur dans leur cerveau, dans leurs pensées. Et je trouve effectivement cet exercice intéressant pour le pour faire un, quelque part un électrochoc et faire que le cerveau se débranche et qu'elle parle à leur cœur et que ça permette un petit peu de voilà, de, de de déstabiliser la personne et qu'elle puisse vraiment se concentrer sur ses émotions, son cœur et et, et circuiter le cerveau. Bon, je trouve que c'est très intéressant comme comme application. Ouais. Oui, et puis, puis c'est simple en plus c'est ça qui est chouette c'est mmh. simple, c'est rapide, c'est esthétique ouais. comme on dit en PNL donc euh, c'est fluide ça, ça peut se faire avec n'importe qui, n'importe quand et euh, ouais. même quelqu'un si jamais vous, vous faites cet exercice là avec une personne qui est très cartésienne, très logique, très carré euh, voilà. vous, allez, vous allez voir c'est assez drôle ce que ça donne comme résultat ouais. bon, après il faut jouer le jeu, c'est toujours pareil mais, euh, mais c'est assez chouette comme résultat en général D'accord, merci pour. Le... Bah Avec plaisir, merci à Benoît pour le partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager un peu euh, ce qui s'est passé en, en allant chercher dans ouais. le. Ouais. Moi ça m'a fait rire, ma tête m'a dit euh, « tu me fatigues avec tes trucs », mais c'est vrai que je me fatigue moi-même en fait. Hein. J'en fais ouais. même des micro burn-out de me fatiguer <rire> moi-même. Et mon cœur il m'a dit bah, « ta tête a raison ». Alors voilà, <rire> et ça m'a fait rire. Ok. Donc du coup, ça met quoi comme piste sur laquelle peut-être se rendre, progresser Ce serait quoi qu'il y aurait à faire Ça serait d'en faire moins, mais là, le problème, c'est que j'ai toujours l'impression de rater des trucs. C'est comme par exemple dans le développement personnel. Et justement, je pense que c'est pour ça que ma tête m'a dit « tu me fatigues avec tes trucs parce qu'il faut… » Je vais regarder une vidéo et après, je la regarde une deuxième fois pour me dire si j'ai raté un truc et voire trois fois pour… Eh, je n'ai pas bien pris les notes. Enfin Moi, en fait, enfin, je... je reviens toujours sur des trucs qui sont déjà acquis. Enfin, je perds plein de temps et je pense que c'est pour ça que ça me dit que <rire> je suis fatigante. Mais après, comment ne pas le faire, je ne sais pas. Okay. Est-ce que on va faire un petit exercice qui peut être sympa Cécile, je vais te demander ou vous demander quand même, peu importe. Mettre la main comme ça devant, juste le doigt, on tend le bras, on fixe l'ongle, on prend l'autre main et on la bouge sur le côté. En fait, il y a un endroit où on n'arrive pas à voir la main qui bouge. On est d'accord là-dessus On fixe l'ongle et puis sur le côté, on n'arrive pas à voir la main qui bouge. Il y a deux secondes, tu as donné une croyance de. Si je ne revois pas les choses, je vais passer à côté. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu focuses trop sur les choses Est-ce que tu vois ce qui se passe autour ben... Ok. Donc selon toi, tu passes plus à côté des choses en ayant un focus beaucoup trop poussé ou au contraire en te laissant plus de liberté euh, oui, quand que je me laisse plus de liberté. Oui. <rire> ok. <rire> Ça va. <marche. rire> donc, donc, du coup, qu qu'est-ce qu qui pourrait être fait qu Qu'est-ce qu que voulait dire le cœur Et Si on le met en, en lien avec ce, ce petit exercice-là. Bah, oui, il faut voir ce qu'il y a autour. C'est bon, c'est acquis. Il faut, faut avancer. Ça, ça fait quoi quand, quand on dit ça Que c'est à qui qu'il faut avancer Oui. <rire> dans, dans la tête, je le sais, dans le cœur, je le sais, mais dans les faits, c'est presque comme des tocs. Hein, je ne sais pas. C si, je sais pas. Ouais, bah après, c'est correct. Hein, on ne veut pas faire nécessairement un changement immédiat. Mmh. mais. Euh... Mais... Mais oui, je vais, je vais, enfin, je vais, je vais forcer. Le... En plus, ma tête et mon cœur sont d'accord. Donc, euh, il ne manque plus que le, le corps qui doit suivre, en fait. <rire> et euh, si, si on devait se donner peut-être un, peut un micro-objectif en termes de comportement, ça serait quoi l'objectif le, le, comportemental à, à cibler qui pourrait être un, un premier pas vers ce changement-là? Bah de faire les choses une fois et que c'est bon une fois. Quoi. ok Et comment on sait qu'on l'a déjà fait une fois et que c'est bon Comment est-ce qu'on pourrait le savoir Est-ce que ce serait de se le marquer de cocher une case, de dire hop, ça c'est fait, c'est bon que... Oui, ouais. Ouais. Ouais. c'est une bonne chose, je vais le noter. <rire> ouais <rire> ça marche. Ça roule, merci, merci. Euh, Cécile. Merci. <rire> Donc, c'est ça, essayez, de... essayez autant que possible, euh, que ce soit cette problématique-là ou que, son... que ça en soit d'autres. Euh... Ce que j'explique souvent, c'est que prendre un problème en mode en « mode, je, je l'attaque de front, puis j'y vais, j'essaye de, de révolutionner le truc », en général, ça ne marche pas super bien parce que ça amène énormément de résistance. Soyez plus souple, soyez plus cool avec vos travers, avec vos blocages, avec vos, avec vos programmations. Mettez-les en conscience, remontez-les en conscience, soyez cool avec vous-même et puis, et puis jouez un peu d'auto-manipulation. Vous, vous savez comment, comme, comment vous, vous fonctionnez, vous savez les, les travers dans lesquels vous allez rentrer à un moment donné si vous si voulez remonter en conscience. quamusez vous à vous en servir, amusez-vous à, à comme aller dans le même sens, mais allez-y en contrôle. Allez-y pas, hein, je me laisse porter et puis je, le, le, le problème se pose. I imaginons, vous avez, je ne sais pas moi, un dossier à rendre pour votre boulot et puis vous commencez à rentrer dans le perfectionnisme, faites-le volontairement. Il dit « Ok, tu veux du perfectionnisme Je vais t'en donner moi du perfectionnisme. » Il vous dit « Allez, vous poussez, vous poussez, ah, vous poussez pas pendant dix jours non plus, hein, mais vous poussez le truc pendant quelques instants. Et une fois que vous en avez pris conscience que vous êtes dans ce perfectionnisme-là, vous reprenez notre décision. Vous vous dites, OK, bon, bah, ça c'est fait. Maintenant, on va, tiens, on va aller vers l'optimalisme, on va aller voir ce que ça donne. On va aller voir si ça peut aller plus vite. Mais de ne pas se mettre en résistance, de toute façon, toute résistance va augmenter la problématique. Donc, ça va être, euh, ça va être compliqué. Merci, Saïd, euh, pour le partage. Ouais. Cool. Je n'ai pas le temps de, de trop rester, mais ouais, je, je, je, je, je partage un livre que, que, qui m'a pas mal aidé. et Je pense que voilà, ah ouais. ça ouais, Clairement. Je peux pas, j ai, j ai pas beaucoup pu intervenir aujourd'hui parce que je suis en famille. C'est un peu la fête. Voilà. Bonne Aïd. Je, je, je vais passer euh, juste pour au moins voilà, un petit coucou et vous passez un petit, un petit bouquin, une petite référence. <rire> C'est très gentil, Saïd. Merci beaucoup. Merci, Samir. <rire> voilà, bon, mais je vous laisse. Allez, bon courage, en tout cas, je euh, regarderai la vidéo en, en replay sûrement. Ça roule. Bonne allez, journée. Bon, allez, voir. <rire> bye bye. Donc, c'est ça, essaie, essayez d'être cool, essayez d'être souple. Soyez indulgent avec vous-même. Arrêtez de vous taper dessus. Et je le dis en connaissance de cause, hein, je me suis tapé dessus plus d'une fois. Fait que, euh, arrêtez de vous taper dessus. Euh, vous méritez pour ça déjà et puis euh, et puis le, le le cerveau a besoin de douceur a besoin de d'accompagnement en douceur a besoin de changement progressif vouloir tout, tout changer d'un seul coup tout transformer d'un seul coup en général ça apporte pas, ça apporte pas les résultats qu'on souhaite ça ça frustre plus qu'autre chose que ça va bien les premiers jours et puis après ça se barre en cacahuète ça, ça devient encore plus compliqué donc euh, qu on, qu on essaye d'y aller un petit peu plus cool. Est ce que est-ce que ça vous parle jusque là ce qu'on se dit aujourd'hui ouais? Est-ce qu'il y est-ce qu'il y avait, euh, qu avait d'autres choses que vous vouliez peut-être évoquer sur euh, sur ce besoin de perfectionnisme sur ces, sur ces, cette attitude qu'on peut entretenir parfois hein, comme on a dit ça peut être euh, entretenu par des croyances, ça peut être entretenu par... Euh, des critères, des valeurs, des besoins qui sont euh, satisfaits de la mauvaise façon. J'ai une question. Oui. Euh, C'est qu'en en fin de compte, euh, j'ai toujours fait les choses pour les faire. Et je les ai toujours faites de la meilleure manière possible qui soit parce que ça devait être fait comme ça, sans mmh. nécessairement euh, comme, euh, avoir du plaisir pendant le processus. Puis jusqu'à aujourd'hui, je vois que ça m'est resté. Alors, je me demandais, euh, qu'est-ce que je peux faire Je ne sais pas s'il si y a d'autres personnes qui ont cette problématique-là aussi. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, apprécier le, le processus Parce que oui, c'est bien d'avoir des objectifs, mais comme on dit, c'est euh, comme le parcours qui est beaucoup plus intéressant que d'arriver à l'objectif en soi. Je, je rebondirai sur... Euh... L'injonction de devoir faire les choses comme ça, il se passe quoi si on ne les fait pas comme ça? Euh, ben... <rire> je ne sais pas trop, mais comme tu ne savais pas, c'est qui qui l'a exigé aussi? Oui, tout à fait. Ben, exigé par les autres, euh... c'est comme un échec. Je... <rire> Okay. Alors, exigé par les, par les autres, comment on le sait que c'est exigé par les autres? Ah ouais, j'avoue. <rire> est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils le demandent? Est-ce qu'ils l'imposent? Ou est-ce que ça vient peut-être plus de l'intérieur, cette exigence? Je pense, que, oui, je pense que ça vient beaucoup plus de l'intérieur. Ok. On peut continuer l'exploration, si tu veux, Lourdes, euh, sur euh, un, petit, un petit truc tout simple. C'est une question que j'aime beaucoup utiliser. Enfant, c'était qui le plus important des deux parents? Je dirais mon, mon père, mais pas caractérise... de la même manière euh, que ma mère. OK. Qu'est-ce qui caractérise les, les trois choses qui caractérisent le plus ton papa, c'est quoi? Euh, L'ordre, la discipline. Euh... <rire> Aussi, euh, comme pas vraiment jouer. Euh, comment dire? Un peu être comme être un petit adulte, je pourrais dire. OK, il faut être sérieux. Il ne faut pas s'amuser. Oui, sérieux, oui. OK. Fait si, si on part de ce principe-là, Qu'est-ce qui, selon toi, pour avoir suffisamment d'impact en termes d'apprentissage pour que tu aies du mal à t'amuser aujourd'hui? Euh, je ne sais pas trop. OK. Parce que, ce que ce que tu nous donnes comme, comme situation, ça ressemble pas mal aux critères de ton père quand même? Hein oui. <rire> Et... Est-ce qu'il serait possible, quelque part, qu'il y ait une, une inquiétude, une impression de ne plus pouvoir être aimé si jamais on commençait à s'amuser et prendre du plaisir? Pas nécessairement, c'est juste que c'est comme si je ne vois pas tant l'utilité de, de ça ou même quand, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme... Euh, c'est comme vu que je n'ai pas tant eu l'habitude d'avoir du plaisir dans ce que je fais. C'est comme si je fais les choses pour que ce soit bien fait. C'est comme si le, le côté d'avoir du plaisir n'est pas, euh, pas nécessairement utile ou en vaut pas tant la peine. Je ne sais pas comment, comment expliquer ça. Est-ce est que tu as déjà pris du plaisir à faire quelque chose? Oui, mais toujours dans une optique de performance. OK. Et si jamais il n'y avait plus l'optique de performance, il se passerait quoi? Oh, euh... je pense qu'il ne se passerait rien. OK. Est-ce qu'il y aurait des choses positives qui pourraient ressortir? Oui, c'est sûr que oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui serait le mieux entre des choses positives qui ressortent ou continuer à faire comme d'habitude? C'est sûr que ça serait mieux de prendre la chance d'avoir des choses positives. Ok. Et on risque de perdre quoi si on prend du plaisir à faire les choses? J'aurais dit du temps, mais en même temps. Euh... Comment dire, on, comme je peux me donner le temps d'avoir du plaisir aussi, je ne vois pas en quoi ça m'hypothèquerait. <rire> ouais. OK. Tu deviendrais qui si tu prenais du plaisir? J'ai pas compris. Tu deviendrais qui si tu prenais du plaisir? Moi. OK. Et c'est qui, moi? Voilà, il faut que je le découvre un petit peu plus. <rire> <rire> okay. Et, et, et aujourd'hui, est-ce que tu as déjà des, des clés de réponse sur qui c'est moi? Oui, j'en ai beaucoup plus qu'avant. OK. Et est-ce que, est que tu l'aimes, ce moi là Oui. Qu'est-ce que tu pourrais accomplir de plus important en étant toi? Mais je pourrais dire offrir le meilleur de moi-même aux autres. OK. Et quand tu offrirais le meilleur de toi-même aux autres, tu deviendrais qui? Mmh. Je ne sais pas, je serais juste moi-même. OK. Et qu'est-ce que tu croirais à ton sujet? C'est quoi qui t'animerait à chaque jour si tu étais cette personne-là? Je bon, juste le fait de pouvoir euh, être sans conditions, euh, sans, condition, sans euh, attache, etc. OK. Donc, euh, le, le droit d'être sans mettre de conditions, c'est ça? Oui. OK. Et ça permettrait de, de réaliser quoi de plus, de faire de différent? Qu'est-ce que ça offrirait? D'être soi sans condition. Waouh, mmh. wow, c'est comme euh, des questions existentielles euh, profondes. <rire> Je ne sais pas trop pourquoi répondre à tout ça. <rire> ça marche. C'est super intéressant, quoi. Mmh. C'est vraiment intéressant. Ah, ça, ça, met, ça met à jour des choses qui sont, euh, qui sont intéressantes, puis qui, qui peuvent aussi résonner pour chacun de nous. Hein. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est chouette dans, dans tous ces partages qu'on peut faire, dans, dans, de rentrer dans le jeu, puis dans, dans le groupe et de partager. C'est que ça donne des réponses, ça donne des, des perspectives, ça donne des, des points de comparaison pour, euh, pour tout le monde. Donc c'est plutôt cool. On commencerait quand, euh, Lourdes, à, à être soi sans condition euh, ben, je sens que j'aimerais commencer maintenant, vu qu'on selon moi on a juste le moment présent, mais <rire> je ne sais pas si je vais y arriver. <rire> est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut au moins se donner la liberté d'essayer sans chercher à y arriver? Oui. Sans la condition d'y arriver. Oui. Ouais. ouais. Ça, ça, ça amène quoi comme sentiment, l'idée de juste dire bon, j'essaye, puis on verra bien. C'est comme enlever un poids, euh, un poids sur ses épaules d'essayer de rencontrer les idéaux d'une autre personne ou qu'est-ce que euh, quelqu'un décide de comment tu dois être, comment tu dois faire les choses. Donc, c'est comme s'autoriser, euh, si je comprends bien, à être soi pour soi, en fonction de soi, c'est ça? Oui. C'est cool. J'aime ça. <rire> Merci, Cordès. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir, c'est cool, est-ce que, est -ce que ça vous a fait réfléchir aussi de votre côté, ramener des choses, peut-être Oui, je vois des grands yeux, oui. Moi, je me pose juste une petite question, j'ai manqué euh, le call du début, mais ouais, ce ça. qui m'interpelle avec le, avec le perfectionnisme. Euh, en fait, je vois que du négatif dans le perfectionnisme. Mais est-ce que réellement, ça peut amener du positif et, et si oui, lequel Je ne sais pas si tu comprends ma question. Mm -hmm. bah... Bonjour. <rire> um, Peut-être euh... peut toi, qu'est-ce que tu auras envie de répondre à cette question ben Moi, en fait, j'ai un peu mon idée sur le perfectionnisme... Euh... Euh, qui dit que souvent c'est soit quelque chose qu'on met qu'on hérite, c'est une valeur qu'on hérite, ou alors c'est euh, un masque qu'on qu met à euh, un, certain, un certain moment donné pour justement euh, recevoir de la reconnaissance. C'est un truc d'amour le perfectionnisme. Ouais, J'ai pas l'impression que, enfin, c'est mon jugement, mais. Je ne vois pas ce que ça peut nous apporter de, de bien euh, sur notre moi profond, en fait. OK, c'est un besoin, mais ouais. je ne sais pas si, si tu arrives à me donner du positif euh, par rapport à cette valeur ou à ce besoin. Il y, y a Samir qui nous donne un exemple euh, de métier où le perfectionnisme est essentiel, horloger. Alors effectivement, être le plus, le plus précis possible, le, le plus juste possible. Donc, effectivement, ça peut, ça peut servir positivement. Après, je, je crois que ce n'est pas tant le perfectionnisme en lui-même qui est mauvais, c'est la cause qui représente, qui défend. Parce que je veux dire, entre entre des mercenaires qui vont, avoir, qui vont être armés jusqu'aux dents, puis qui vont destiner un village, et l'ONU qui est armée jusqu'aux dents et qui va protéger les civils. C'est qu'est-ce que, qu -ce que tu fais en fait des, des armes que tu as entre les mains Et le, le perfectionnisme peut être vu, je pense, peut-être comme ça. Et de savoir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu l'utilises pour essayer d'être au plus près, au plus juste, de perfectionner par exemple ton art ton travail, tes actions Ou est-ce que c'est plus quelque chose qui te contrôle Je ne sais pas si tu, si tu mmh. vois ce que je veux dire, Isabelle, avec ça. Oui, et pour moi, je fais la différence justement que si le perfectionniste est… Enfin, j'aurais tendance à croire que ce n'est pas notre moi profond. C'est mmh. ce un truc qui vient par après. Tu oui. vois ce que je veux dire et, et du coup, euh, ben voilà, si tu es, euh, si es horloger, ben c'est relatif à une compétence. Pas... Mmh. Après, ben il voilà, y a des gens qui sont orientés détail, des gens pas. Donc, c'est clair que si tu es horloger, tu auras besoin d'être vraiment dans le détail. Mais je vois pas vraiment euh, en termes de, de valeur profonde j'arrive pas à en trouver du positif en fait okay. si ce n'est quand même pas c'est la reconnaissance qui est quand même un truc super important pour tout le monde hein. mais oh oui, tu euh, fait. Mmh. Ben, en, en fait c'est c'est c'est peut-être l'étiquette euh, de valeur que tu attaches au perfectionnisme à la perfection qui est fausse peut-être le, le la démarche le le, le perfectionnisme ça serait plus, à mon sens, euh, un moyen, une stratégie pour atteindre un résultat précis. Et dans le cas de l'horloger, bah, c'est important d'être dans cette perfection. Mais tu, sais, tu, nous, tu, tu fais le lien puis, qui, est, qui est complètement juste hein, avec le, le, le besoin de reconnaissance ou le besoin d'être aimé. Mais ça pourrait être aussi le besoin de sécurité. Je satisfais négativement mon besoin de sécurité en faisant les choses parfaitement. Comme ça, je n'ai pas de critique. Comme ça, on ne me fait pas de reproches. Comme ça, on ne peut pas me, me, me, juger, euh, me juger négativement. Mais euh, du coup, c'est euh... un truc positif pour soi, c'est ça que je veux dire, en fait. Que nous-mêmes… Euh... Non, c'est ça, ce n'est pas pour nous. Et, hum. et je, je, je, je pense même qu'on peut venir rajouter le, le, le fameux métaprogramme d'orientation interne ou externe. C'est que comme, comment est-ce que ce ce perfectionnisme entre en, en résonance avec ce métaprogramme-là. Parce que quand je suis horlogé et que je veux faire les choses parfaitement, le, le perfectionnisme est orienté vers l'autre pour lui apporter un résultat spécifique, quelque chose qui est attendu selon certains critères. Quand le perfectionnisme est mal utilisé, il est orienté vers nous pour essayer de satisfaire des besoins ou de calmer des peurs ou de calmer des inquiétudes ou répondre à des croyances. Et C'est peut-être de voir aussi comment est-ce que ce ce levier-là, où est-ce qu'il est qu se trouve Est-ce qu'il se trouve à un niveau dans, au niveau du, de, du, du faire, de l'avoir, de l'accomplissement, de l'image que ça va donner de moi Ou est-ce que bah, j'ai envie de viser cette perfection pour apporter un maximum de choses aux autres, mais ça n'impacte pas moi mm -hmm. Je ne sais pas si, si, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, si, D'ailleurs, si vous voyez tout ce que je veux dire. <rire> Donc, mm -hmm. le, le micro, c'est oui, j'allais dire, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, par contre, le... ce qui est dérangeant, c'est le perfectionnisme dans son extrême, c'est là que c'est bloquant, mais autrement, pour moi, le perfectionnisme, ça reste important dans tous les domaines, parce que, alors, je ne sais pas comment s'appelle la personne qui vient de parler, parce que je ne vois pas tous les exemples, ouais, mais justement, quand... quand tu disais que pour toi, tu ne comprends... enfin, vois pas pourquoi il faudrait du perfectionnisme, mais pour moi, c'est le contraire, quoi. je vois pas où on pourrait ne pas mettre de perfectionnisme. Alors moi, c'est dérangeant c'est à l'extrême, mais moi, je sais pas si je vais voir une infirmière et qu'elle ne me met pas la bonne perf parce qu'elle n'a pas contrôlé, ou, ou si, enfin, tu vois, pour moi, dans, dans tous les domaines, dans chaque métier, dans chaque... Il faut du perfectionnisme, mais à un certain degré. Ouais. Ouais, par rapport, pour moi, je suis, pour la compétence, je suis entièrement d'accord. Bah, comme tu dis, euh, il faut la, le, le perfectionnisme. Compétence, oui, mais moi je fais la différence entre le perfectionnisme de la compétence et puis euh, de son identité en fait et voilà c'est ça en fait je pense que si on a le perfectionnisme de son identité euh, je vois pas ce que je ça nous apporte c'est sûr c'est vrai que le, le, le perfectionnisme c'est enfin c'est souvent euh, quelque chose qu'on a, enfin, comme tout driver, qu'on a développé dans son enfance pour avoir l'amour de, de ses parents. Okay. Et euh, donc, c'est quelque chose qui est important, qui est ancré en nous. Et après, euh, tout dépend comment on vit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce besoin de perfection, si on le vit très bien, que ça nous apporte beaucoup dans, dans notre vie et qu'on est OK avec ça, okay. oui. En revanche, quand le perfectionnisme nous pourrit la vie, et, euh, et fait que le quotidien euh, est difficile c'est là qu'il faut s'interroger à comment euh, comment le, re, le recadrer et voir le et en retirer uniquement le bon de ce que ça apporte de bon pour soi euh, savoir s'organiser savoir être euh, pouvoir faire des choses euh, des choses méticuleuses mais sans que ça dépasse des, des, des proportions qui font que le, le quotidien est, devient difficile à vivre mais je pense que c'est ancré en nous c'est vouloir s'en séparer, c'est pas forcément la meilleure solution. Euh, je dis souvent c'est de, de vivre avec euh, en, en gardant le, le meilleur, ce que ça peut apporter à son soi profond, tout à fait. Et, Donc, ouais, euh... aussi, hein. ouais. et, et, et Audrey, oui, les, les questions, alors euh, est-ce que c'est possible De faire parfait, non, on n'atteindra jamais. Enfin, je pense pas qu'on puisse atteindre la perfection. Euh, maintenant, j'aime bien ta question. Parfait, selon quels critères Effectivement, est-ce que j'essaye d'atteindre un critère qui est défini ou c'est un critère qui est, euh, qui est comme hyper flou C'est comme une espèce d'injonction, finalement. De, il faut que ce soit parfait, mais j'ai pas de point de référence. Ça, ça peut être un bon moyen de savoir si on est dans le bon. Euh, dans, dans le bon programme, de vouloir faire les choses du mieux possible. Ou est-ce qu'on est dans un mauvais programme ouais, Il faut que ce soit parfait, d'accord, mais c'est quoi la perfection Ce serait quoi le, le, le résultat Parce que Si on regarde bien, quand on rentre négativement dans ce programme-là de perfectionnisme, on n'a même pas une idée en tête de ce que ce serait le parfait. C'est comme on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à espérer trouver à un moment donné le de vivre le sentiment intérieur que ça y est, j'y suis. Mais en fait, on ne l'atteindra jamais. On n'a même pas d'objectif à atteindre. Et on est des éternels insatisfaits dans ces cas-là. Oui, ouais, je crois. Je crois, mais c'est intéressant de, de voir toutes ces, ces façons de, de voir, de, de percevoir le perfectionnisme. Moi, c'est vrai que j'aime plutôt miser sur le côté optimalisme. Je trouve que c'est un bon moyen de, de pouvoir pallier à ça et d'éviter de tomber dans ses travers. cest à bon, OK, c'est quoi la version optimale Ça ne sera pas parfait, mais au moins, ça va être fait, puis on va, on va progresser, on va avancer là-dessus. Sachant que de toute façon, du jour au lendemain, en plus, on peut avoir une nouvelle version, une nouvelle idée, une nouvelle information qui nous, qui nous guide finalement dans une direction qui est peut-être différente. Et du coup, ça nous éviterait en étant plus dans ce 20-80, dans l'optimalisme, ça nous éviterait de nous épuiser inutilement à devoir recommencer 50 fois les choses parce que euh, chaque jour, on a comme une nouvelle information qui arrive. Mais, euh, mais pour ça, je, je crois profondément qu'il faut d'abord mettre en avant et reconnaître en conscience les programmes comportant nous pour pouvoir dire, OK, là, en fait, ce n'est plus moi qui ai le contrôle. Je suis en train de me laisser embarquer par mon programme je suis en train de me laisser embarquer par telle chose. Et dans ce cas-là, de bah, toute façon, ce dont je n'ai pas conscience me contrôle et ce que j'ai en conscience, je peux apprendre à le maîtriser. Donc, juste de faire remonter en conscience l'info pour ensuite euh, progresser petit à petit dans notre quotidien pour, euh, pour avancer là-dessus. Et et c'est vrai que moi souvent, le, mmh. quand je suis euh, en d'autres driver, hein, c'est le fait plaisir et autres, ouais. et que je me dis, euh, j'ai un mal-être, et je me dis, est-ce que c'est bon pour moi mmh. et À un moment donné, je me pose cette question, est-ce que ça vaut le coup de continuer Est-ce qu'il mmh. faut peut-être stopper, arrêter de faire plaisir, d'aller de au-delà des besoins des autres, et de dire est-ce que c'est bon pour moi Même le perfectionniste, se dire est-ce que c'est bon pour moi de continuer à, à, à, à rechercher l'excellence, le machin, le petit détail le, et puis souvent quand je pose cette question bah, j'arrive tout, tout de suite euh, intérieurement à trouver, là, à trouver le bon truc bah, là, là va stop, là. si ça va, j'y fais autre chose mais tout à fait, tu Pas ouais. trop loin ouais complètement ça, ça ressemble euh, de, de très près à, à la question que je donne souvent du qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment On se voilà. rapproche pas mal donc et là tout de suite qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment si je me respectais, mmh. si je me donnais de l'importance donc euh, c'est des très très bonnes questions effectivement Merci, Benoît, pour ça. Oui, oui Audrey, tu voulais... Euh... C est, c est et, je voulais juste dire pour moi justement faire du mieux possible c'est complètement différent de le perfectionnisme pour moi faire du mieux possible c'est prendre en compte tous les paramètres, prendre en compte ce qu'on est notre état de fatigue, les gens vers qui on est etc, le jour qu'on est l'heure, la date, tout ça tandis que faire, faire perfectionnisme eh ben, c'est euh, faire d'une seule façon, il n'y a qu'une seule façon possible et c'est justement ne pas prendre en compte tout ce qu'il y a autour, tous les critères qu'il y a autour et, euh, et, et voilà, et pour moi c'est il y a un, une seule chose, la perfection, c'est une façon de faire et pas autrement. Et on ne prend pas en compte tout ce qu'il y a autour. Alors que faire de son mieux, c'est une multitude de, de, de critères qui sont autour et qui nous poussent à agir d'une façon à, à un certain moment. Tout à Ça fait. Ça fait. C'est une, c est, c est une, une très, belle, très belle réflexion que, que tu as là, de, de recontextualiser l'information et de, de manière générale, de, de, de voir comment est-ce que la, la place, en fait, peut-être qu'on se donne dans tout ça, c'est aussi important. Quelle place je me donne dans mes actions, dans mes choix, dans ce que je mets en place Est-ce que je suis dans un perfectionnisme qui est orienté uniquement vers l'autre en espérant que l'autre m'apporte quelque chose en retour. Est-ce que je veux faire parfait parce que j'ai envie d'apporter le meilleur Et dans ce cas-là, bah, on n'est probablement pas dans le perfectionnisme, mais dans la volonté justement d'accomplir quelque chose le mieux possible. Avec que cette question de, de, de contexte, de recontextualiser les choses, ça me, ça me paraît être une, une idée qui est vraiment intéressante. Merci Audrey pour ça. Ça roule. que je crois que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble est-ce qu'il y avait des questions est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous aviez envie de partager sur ce sujet aujourd'hui avant peut-être qu'on qu se laisse et qu'on planifie euh, le prochain partage pour la semaine prochaine j'ai juste une petite question c'était pour savoir si la, euh, la, la vidéo d'aujourd'hui est-ce qu'on peut la revoir oui tout à fait elle est, euh, ah, est elle, est, euh, okay. elle est dispo sur le, sur le, groupe, euh, sur le groupe Facebook. Ah, d'accord, avec plaisir. Ouais. Donc, je, vais, je vais remettre l'adresse du groupe euh, dans, <coughs> dans les commentaires. Il euh, y, y avait quelqu'un qui, qui allait poser une question, je crois. Oui, bonjour. Bonjour, ça va Alexandra Ça va Julien, ça va Samir, ça va tout le monde Oui, ça va, merci. Bon, super. Euh, alors voilà, moi j'ai pas vraiment de questions, j'ai juste une, une réflexion personnelle quant au, quant au perfectionniste. Mm -hmm. Alors, euh, je suis désolée, hein, euh, voilà. <rire> j'ai l'impression d'être une extraterrestre parce que moi le perfectionnisme c'est quelque chose dont je ne suis absolument pas, euh, je ne me sens absolument pas concernée par le perfectionnisme. Oh. Alors, euh, <rire> je, voilà, je ne suis pas perfectionniste du tout. <rire> Ah, ouais. <rire> Des fois, je me dis, tu devrais être un petit peu plus perfectionniste. Mais bon, ce n'est pas grave. Déjà, je donne le meilleur de moi-même en toutes circonstances et je suis satisfaite de ce que je fais. Donc, je m'en contente très, très bien. Très bien. Par contre, c'est vrai qu'au travail, euh, je, suis, euh, je suis entourée de quelques personnes qui sont euh, dans ce souci euh, de, du détail, de toujours bien faire, d'aller toujours plus loin, de faire... Il me fatigue. <rire> alors, il me fatigue dans le, dans le sens où, en fait, je, je, les, je les vois, je les observe agir et oui. je les vois se mettre cette espèce de pression inutile euh, de se dire il faut que je fasse mieux, il faut que j'aille au bout, il faut que je fasse ci, je veux faire ça, etc. parce qu'il faut que ce soit parfait. Parce que, alors, effectivement, ça répond certainement à un besoin qui est ancré profondément en eux. Euh, ce sont leurs visions des choses, chose que je respecte tout à fait. Je pense aussi qu'on peut avoir besoin, moi qui ne suis pas perfectionniste, euh, j'aime euh, parfois me reposer aussi sur eux, sur ces personnes qui sont, euh, qui sont dans, cette, dans ce souci euh, de, du détail, parce mmh. qu'à contrario, moi je ne le suis pas du tout. Donc, je trouve que euh, parfois, le perfectionnisme peut avoir un côté pour euh, les personnes comme moi qui ne le sont absolument pas et hey, arrête excusez moi euh, donc euh, voilà donc mais je enfin cela dit je les vois euh, agir et c'est vrai que euh, je trouve par moments qu'il manque cruellement euh, d'un regard bienveillant envers, envers eux-mêmes voilà. en se disant si euh, je fais pas comme ça au bout à fond peut-être qu'on euh, bah, m'aimera moins ou on pensera que je suis euh, moins bon ou que je suis bon à rien alors que ça part sur des euh, suppositions ou euh, bah, euh, vouloir toujours faire plus sans que l'autre me le demande comme disait Samir tout à l'heure donc là on tombe dans une espèce, de, comme j'ai regardé le triangle de Cartman de se dire bah, voilà, euh, je veux faire plus, je veux amener plus à l'autre sans qu'il me le demande non, mais euh, voilà, euh, je ne sais pas ce que je te demande en fait, voilà, reste, reste zen avec toi-même, <rire> voilà, regarde porte un regard bienveillant. Et l'exercice le, et que tu as donné euh, tout à l'heure sur euh, voilà, euh, écouter, regarder euh, vers son cœur, je trouve que c'est un exercice extraordinaire. Parce que euh, le cœur, voilà, c'est la place, le cœur, c'est la bienveillance, il euh, faut, euh, faut le laisser parler, il faut le laisser euh, exprimer ce qu'il a à dire sans réprimer ce qu'il a à dire. Donc, euh, donc euh, voilà, je n'ai pas vraiment de, de questions, juste que euh, parfois, euh, je les admire et parfois, ils m'agacent. <rire> voilà, donc, juste pour dire... Euh, voilà, euh, soyez bienveillants envers vous-même, acceptez-vous de façon euh, inconditionnelle et d'un point de vue positif. Hein, moi, je suis une fan de Karl Rogers. Euh, voilà, donc, euh, voilà. Et, et, et euh, à partir du moment où vous en avez pris conscience que euh, voilà, ça peut être euh, gênant pour vous, limitant, euh, ben, voilà, vous n'avez plus qu'à agir en fonction de ce qui est bon, surtout pour vous. Et euh, pourquoi ouais. Parce que c'est soit avant tout, oh ouais, complètement bienveillant envers soi-même. Et ça, il n'y a rien de plus extraordinaire. Clairement. Est, Donc, est, on, est, on est, est bienveillant est super important. envers soi-même, ouais. on l'est euh, avec les autres. Ça, ça aide énormément, tout à fait. Ça aide beaucoup. Après, peut-être pour, euh, pour aider justement les, les collègues qui sont un peu, euh, un peu coincés parfois dans, dans ce perfectionnisme euh, c'est de les aider à avoir un, une vision plus large de, des, des choses parce que souvent le perfectionnisme nous, nous, nous, nous ramène en mode zoom et puis on regarde de très très près, on est dans le détail on, on est perdu, hein. on, on voit tout en gris du coup on ne voit plus l'éléphant, on voit juste la grosse tache grise devant nous euh, donc c'est de prendre un peu de recul et, puis de, et, et ça peut être aidé aussi les autres et il et, et y a toujours cet effet de contre-projection qui est super intéressant, c'est que si moi, aujourd'hui, par exemple, je suis envahi par cette problématique de perfectionnisme, peut-être qu'en aidant les autres à repérer leurs propres mécanismes et en les aidant à prendre du recul, je vais apprendre par moi-même à réappliquer ces mécanismes pour mmh. me faciliter justement cette prise de recul. Donc, d'essayer de, autant que possible de soutenir les autres avec bienveillance, de leur donner une vision plus, plus large, quand ils sont trop dans le détail, de les reconnecter à plus large. Et puis, de euh, faire du renforcement positif. Quand les gens arrivent à mettre des choses en place, en évitant de rentrer dans le perfectionnisme, c'est euh, justement de, de féliciter un maximum, de, de reconnaître un maximum pour que les, les connexions avec le, le système de récompense se refassent progressivement sur ces nouveaux comportements, ces nouvelles attitudes. Donc, ça peut être, euh, ça peut être bien de faire ça. Ça peut être cool. Effectivement. Euh, Vanessa, comment différencier volonté de perfectionnisme Comment savoir si le perfectionnisme est dirigé vers un euh, bah, Un point, et puis c'est valide pour ça, et je, je crois que c'est valide pour tous les programmes, c'est est-ce que je décide consciemment de le faire ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir une force intérieure qui me pousse à le faire Est-ce que c'est moi qui décide consciemment de dire… Bah, « Regarde, je vais essayer de faire ça le plus parfait possible. » Donc, c'est une volonté personnelle, c'est un choix personnel. Ou est-ce que je suis en train de me battre avec moi-même à essayer de faire un truc parfait sans vraiment en avoir conscience fait que Je mettrai encore une fois cette, cette notion de conscience. Où est-ce qu'elle se trouve Est-ce que je prends conscience après que je suis en train de faire parfait Ou est-ce que je prends conscience que j'ai décidé de vouloir faire parfait Et du coup, j'essaie d'aller dans cette direction-là. Je pense que je partirai là-dessus pour simplifier un peu le, le repérage. Euh, comment permettre à quelqu'un de ne pas avec plaisir Vanessa comment permettre à quelqu'un de ne pas être perfectionniste pour trouver la de ses parents comment si ma carrière perfectionniste on n'est toujours pas présent euh, bah, Sandrine par rapport à ça euh, c'est de se rappeler qu'on n'est pas notre histoire et de travailler sur un détachement euh, justement par rapport à cette période là de travailler sur une prise de recul sur ce rapport. Alors, je ne dis pas qu'il faille faire le deuil de la relation par enfant, nécessairement, mais au moins de prendre euh, ce recul nécessaire pour remettre les choses en perspective et peut-être garder à l'esprit que de toute façon, chaque individu agit toujours de la meilleure façon qu'il peut en fonction de lui-même et pour lui-même. Donc, si ça nous impacte négativement, bah, ça nous touche. Ça tombe sur nous, mais ce n'est pas, pas contre nous de faire une dissociation entre le, le, le, le comportement, le ressenti, puis l'identité, de ne pas faire une confusion entre les deux. C'est vrai que ce ça serait, ça serait là-dessus, que ce serait pertinent de, de travailler pour garder en tête que, peu importe les comportements, les attitudes que nos parents ont pu avoir vis-à-vis -vis de nous, la place qu'on a pu prendre auprès d'eux, euh, ça n'enlève ne, rien à notre valeur, ça ne change rien à notre valeur. C'est deux choses qui sont, qui sont distinctes. Donc j'irai probablement travailler sur, sur ces perceptions-là. Euh, oui, clairement, Lourdes, se connecter au cœur peut, euh, peut nous donner la réponse. Après, est-ce qu'on est OK avec l'idée de, de recevoir la réponse ou pas Ça, c'est toujours pareil. Eh ben, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Euh, Est-ce que ça vous a plu, ce qu'on a fait aujourd'hui L'échange mm -hmm. qu'on a eu Oui, Super. Ah. Donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qui... <rire> qu qui vous tenterait de faire euh, la semaine prochaine comme sujet Est-ce que vous en avez un en tête ou euh, on, on verra euh, le jour J euh, ce qui ressort Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient en particulier Est-ce que vous avez déjà fait euh, l'estime de soi euh, Est-ce qu'on a fait l'estime de soi Non, je ne crois pas de mémoire qu'on ait parlé de l'estime de soi, mais euh, je vais euh, juste confirmer. Est -ce que est la, je crois que c'est la semaine prochaine. Et le 20. On a un atelier sur la confiance en soi. Yes. Oui, le 20. C'est ça, le 20. à 18h30 en France. Oui. Euh, on a un atelier euh, justement sur la notion de confiance et l'estime va, va faire partie du package. Donc, euh, on va en parler. Ça ne sera pas à cette heure-là, ça sera à 18h30, si jamais vous êtes en train. <coughs> Donc, si jamais vous avez un autre sujet en tête, sinon, euh, on en a plein en stock avec Samir, on en prendra au hasard. Ce n'est pas gênant. <rire> oh, il y a tellement de choses. <rire> oui, ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est ça qui est chouette, ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de, plein de rencontres comme ça et parler de plein de choses différentes. Ça va être cool. On n'a pas encore fait la procrastination, tiens, hier, tu pensais qu'on qu allait faire la procrastination aujourd'hui. Bah on peut se mettre la procrastination en continuité de notre perfectionnisme aujourd'hui. Mmh. Et puis mmh. voir, euh, voir les mécanismes et peut-être les outils en PNL qu'on a pour pouvoir avancer euh, plus facilement sur les choses. Ça peut être cool. Oui, la procrastination Ouais. Là, je bien. ouais parfait. Je vais, euh, je vais me noter ça et puis on va le, on va le planifier. Ça va être cool. Merci, euh, Samir, du rappel. Parfait, c'est bon, ça va être planifié. Bon, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et puis, euh, merci pour votre présence, c'était bien chouette. Merci pour votre participation active, vos, vos partages, vos questions. C'était vraiment cool d'échanger avec vous. Ah, donc, on va vous souhaiter une, une super belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, tout dépendamment où vous êtes. Et puis, on se dit euh, bah, jeudi prochain, si vous êtes dispo. Même place, même heure. Et, euh, et puis, si jamais, bah, venez sur le groupe Facebook, si vous n'y êtes pas encore. Je vous replace le lien en commentaire, si jamais vous avez besoin. Hop. Et, euh, et puis, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine sur cette notion-là pour... Euh, donc cette première rencontre et sur la deuxième sur la confiance en soi. Ah, super, j'ai hâte. <rire> super. <rire> Merci à vous toutes et tous. C'était cool. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à, à tout vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.